Quand un client vous contacte, généralement, il veut un devis pour un gâteau et il va vous do donner plein d'informations comme le nombre d'étages, euh, les saveurs, le nombre de parts, la décoration, à quel point c'est important pour lui. Enfin, plein de choses que vous allez devoir emmagasiner pour pouvoir faire un devis. Vous allez prendre le temps de discuter avec le client euh, pour le comprendre, comprendre ce qu'il veut et être sûr que vous allez répondre exactement exactement. À son besoin mais aussi comprendre l'importance que a le gâteau d'événement pour lui et pour sa fête ce temps là c'est un temps que vous n'allez pas forcément euh, gagner en échange si la transaction n'est pas concluante c'est pourquoi il est important d'être prêt à faire des devis beaucoup plus rapidement avec un client lorsque vous savez comment euh, chiffrer rapidement un, euh, une demande de devis. Si on vous fait une demande pour un gâteau de quatre étages avec euh, des fleurs ou bien avec des pétales ou avec euh, euh, de la dentelle ou bien peu importe et vous savez que de manière basique hein, une décoration simple sans rien du tout, vous avez déjà une idée de combien de temps ça va vous prendre. Ainsi vous pouvez rapidement ajouter le temps de la décoration supplémentaire sur ce gâteau là. Mais encore faut-il savoir en normal, en temps de modèle basique, combien de temps met votre gâteau pour être confectionné. C'est pourquoi je propose depuis quelques temps, manière gratuite sur mon site, à télécharger dès que vous vous connectez sur cakeentrepreneur.com, un ordonnancement spécialement pour le cake design avec les étapes qui sont généralement faites fait par tout le monde en fait et qui sont le fruit de, de mon expérience et de ce que j'ai compris qu'on faisait tout le temps. Par exemple, quand on me contacte, il y a toujours le temps de discussion qui peut aller même jusqu'à 30 minutes. Dans les, dans, le, dans les meilleurs des cas, 15 minutes, mais pas moins, généralement pas moins, pour bien comprendre la demande. Encore, vous allez prendre le temps de faire le devis pour résumer ce que le client a demandé, envoyer le devis. Euh, voilà. Et s'il y a une, une modification du nombre de parts, euh, nombre d'étages ou bien le budget, etc., vous allez devoir modifier. Donc, il y a plusieurs allers-retours. Lorsqu'on est sur une prestation sur, sur mesure. Quand on est sur une prestation euh, qui est déjà 6 où on ne change plus le parfum, euh, etc., c'est beaucoup plus rapide. Mais là, je parle vraiment d'un service sur mesure où on fait tout avec le client. Et là, il y a plusieurs allers-retours qui prennent du temps. Et on peut se demander quand est-ce que je juge nécessaire de prendre ce temps-là ou pas. C'est pourquoi je recommande en fait, d'avoir euh, un minimum de commandes. En fait. Et ce minimum de commandes-là, vous devez le communiquer au client très rapidement ou c'est déjà marqué sur votre site internet, ou alors dans les premiers échanges, quand il va vous demander euh, un devis ou quelque chose d'estimatif, vous devez déjà pouvoir lui annoncer la couleur euh, de votre niveau, de votre, de votre service, de vos prestations, afin de savoir s'il rentre bien dans ce budget-là. Si vous omettez de faire euh, cette étape qui est essentielle, vous avez de grandes chances de perdre tout ce temps de discussion, d'échange de croquis, etc. avec un client qui n'aura pas le budget euh, de s'offrir vos services et c'est du temps perdu pour vous. Et le temps, c'est de l'argent, le temps, c'est important. Si ce n'est pas lui qui paye le temps parce qu'il a passé commande chez vous, ce temps-là, euh, c'est vous qui allez le prendre dans votre salaire ou ailleurs. C'est du temps euh, qui, ne, qui ne sera pas facturé. C'est donc du temps, euh, comme on dit, du temps perdu pour l'entreprise, du temps perdu pour vous. Donc, c'est pourquoi il est important d'avoir un minimum de commandes et de l'afficher euh, dès les, premières, les premiers échanges avec le client euh, pour qu'il en ait conscience. C'est une façon de pouvoir filtrer euh, vraiment la commande. Et si vous voyez que le client euh, n'est pas du tout euh, euh, freiné par ça, alors vous savez que vous pouvez euh, continuer l'échange euh, jusqu'au euh, croquis, etc. parce que vous savez que la première barrière du budget a été dépassée et maintenant ça va être votre compétence, comment vous allez euh, l'accrocher et comment est-ce qu'il va aimer ce que vous allez proposer etc. qui va être déterminant car la première barrière euh, budgétaire a déjà été dépassée. D'où l'importance d'avoir vraiment un minimum de commandes et de savoir aussi euh, rapidement estimer le prix euh, d'un gâteau parce qu'on sait d'expérience combien de temps total en heures et en minutes, mais une confection de gâteaux sur mesure. Je ne parle pas de, de, de, de, de nombre de jours, parce que généralement, les personnes me disent euh, « oui, ça me met trois jours », mais on sait bien, ça ne me met pas 24 heures x 3, car trois jours, c'est 24 heures x 3. Alors, quand on demande le temps euh, de travail dans le confectionnement d'un gâteau euh, d'événement de type cake design c'est vraiment le temps total. Et vous le savez ce temps, car dans le et Pâtissier euh, français, du moins, on a ce qu'on appelle l'ordonnancement, euh, qui nous permet de pouvoir anticiper, de pouvoir prévoir euh, le temps euh, estimé, en tout cas d'avoir un temps prévisionnel de la commande, un temps prévisionnel du temps de temps de travail. Et c'est exactement la même chose que je recommande de faire. Et c'est pourquoi j'ai mis euh, depuis quelques semaines maintenant à disposition euh, ce, ce, cet ordonnancement spécial qui est design, qu'on peut télécharger. Et comme ça, de manière très euh, très en amont, vous pouvez déjà estimer le temps que vous allez mettre sur la commande de ce client-là. Et comme vous connaissez votre taux horaire, parce que vous avez suivi mes vidéos, vous avez pris euh, mes séances, mes masterclass sur comment fixer un prix profitable, euh, vous savez comment vous allez pouvoir tirer profit de ce temps calculé euh, dans l'estimation le, le, du, du, du budget total pour ce gâteau. Donc voilà, euh, de manière sommaire, pourquoi il est important d'avoir un prix euh, de base Pourquoi il est important de pouvoir calculer de manière prévisionnelle le temps de travail Et bien évidemment, on ne peut pas donner un prix à un client qui sort d'un chapeau. Car souvent, on peut me demander euh, « Fanny, combien penses-tu que je peux vendre ce gâteau ?» Je n'en sais absolument rien, car je ne suis pas magicienne, mais par contre, je peux vous aider à le faire. Mais vous allez devoir m'aider-moi à vous aider à le faire car vous n'avez pas forcément le même euh, timing de travail que moi. Peut-être que où je mets euh, 20 minutes, vous en mettez 15, ou où où je mets euh, 15, vous en mettez 30. Tout dépend de chaque personne et, et aussi de l'expérience qu'on a dans son domaine. Euh, donc c'est pourquoi un professionnel de 5 ans euh, ne pourra pas, euh, sera beaucoup plus rapide que quelqu'un qui débute et qui n'a qu'une année. Et c'est pourquoi en étant rapide, il va faire plus d'argent. Euh, simplement parce qu'il aura plus de commandes à faire et, et il pourra facturer au même montant ou plus parce qu'il a de l'expérience dans ce qu'il fait. Et c'est totalement justifié. Alors si je reviens à mon introduction, le temps que vous prenez à échanger avec un client euh, qui ne passera pas commande chez vous, c'est du temps perdu et vous devez tout faire pour limiter au maximum ce genre de choses. Et pour cela, vous devez avoir un filtre, un, un circuit de prise de commande. Vous ne devez pas être disponible pour tout le monde à tout moment. C'est une perte de temps et d'énergie. C'est pourquoi vous devez avoir des autorépondeurs, vous devez avoir des formulaires, avoir des, des choses, un, un canevas de, de discussion qui, dès le départ, annonce la couleur de vos prestations, le coût minimal pour passer commande chez vous. Et ainsi, Bien évidemment au coup, pour passer comment, vous avez euh, comment dire euh, un modèle à présenter au client, c'est-à-dire pour le minimum c'est ça et pour ça vous avez un gâteau qui fait tel étage estimé à tel nombre de parts et avec tel modèle de décoration. Bien évidemment pour qu'il ait une idée claire, basique du minimum possible chez vous. Et avec ce minimum là, vous allez filtrer qui a les moyens et qui ne l'a pas car malheureusement ou heureusement, tout dépend de la position, euh, si vous êtes client ou prestataire, tout le monde n'aura pas le budget de s'offrir un gâteau Design. Et c'est pourquoi il est important d'être professionnel, d'être entrepreneur, d'être entreprenant, et de penser son business afin de limiter au maximum les pertes de temps pour l'entreprise qui ne seront pas facturées et qui vont devoir être prises sur votre temps de travail car vous allez devoir compenser. Et vous avez, c'est un manque à gagner pour l'entreprise. Donc, essayez au maximum de réduire ce manque à gagner-là en filtrant les personnes qui rentrent en contact avec vous et les personnes qui passent plus de 3 minutes au téléphone avec vous. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle est intéressante. Si c'est le cas, mets-moi un pouce, euh, partage au maximum avec tes copains, copines, quelques designers et laisse-moi un commentaire pour me dire ce que tu trouves pertinent et euh, également ce que tu aimerais que j'aborde comme prochain sujet. Voilà voilà, je te dis à très bientôt pour notre vidéo.